tout le monde, c'est Weedman, content de vous voir, vidéo SQDC aujourd'hui, on va faire un produit euh, qu'on ne connaît pas trop à Weedman, les produits Spinach, on va commencer avec le Blueberry, il y a 6 produits Spinach à la SQDC, j'ai déjà essayé le produit Dance Hall qui contient du CBD grâce à Jean, l'abonné qui me donne beaucoup de cannabis de l'Ontario et du Québec, la SQDC contenant du CBD. Un gros merci à toi, Jean, pour tous ces cadeaux. Donc, aujourd'hui, le Blueberry, euh, c'est un produit à 27 Tous les produits spinach sont à 27 Et le taux de THC ici, là, 18,5 quand on regarde euh, le producteur, qui, qui fabrique les produits Spinach, eh bien, ça s'appelle Peace Natural. Peace Natural. Si vous voulez vous acheter des actions à la bourse, si vous voulez être propriétaire de Peace Natural, si vous aimez beaucoup, beaucoup les produits Spinach et vous croyez en cette marque, vous pourrez pas acheter des produits de Peace Natural parce que Peace Natural appartient à Kronos Group et vous pouvez vous acheter des actions de Chronos Group. Encore une fois, faites vos devoirs, faites vos recherches. 10,98 sous en ce moment. La bourse n'est pas fermée, euh, donc presque 11 dollars. Mais faites attention, faites attention. Euh, depuis un an, euh, l'action a été de 11 dollars à 6 dollars. 6, 11, 6, 11 donc vraiment là ça bouge beaucoup beaucoup euh, si vous achetez votre action à 11$ dollars et que vous la revendez à 6$ vous allez perdre beaucoup d'argent donc vraiment là faites vos devoirs euh, regardez vos choses donc chronos group euh, 10,96$ baissé de 2 sous juste le temps de se parler tu vois que ça peut aller vite euh, donc quand on retourne avec euh, Blueberry, Blueberry, on a déjà essayé un Blueberry. J'avais reçu un cadeau d'un abonné que euh, j'avais bien aimé le Blueberry. Ici, là, entre 18 et 25 de THC, j'ai eu euh, 18.5$ que j'ai dit, hein? 18.5, 27 dollars. Terpène dominante, Myrcène. Myrcène, on avait dit 18.5$, 18.5$. On n'en pas chanceux à la loterie SQDC. J'aurais aimé avoir un 25% de THC malgré que le THC n'est pas la seule chose qui fait baser, mais bien l'ensemble de l'œuvre. Il y a aussi les autres cannabinoïdes, comme le CBD, et d'autres qu'on ne connaît moins comme le THCV, CBG, et aussi les terpènes. Donc les terpènes, les cannabinoïdes, tout ça ensemble fait le buzz. ok, Pas juste le taux de THC. Si vous achetez un cannabis à cause du taux de THC, vous vous tirez dans le pied. Peut-être que vous aimerez pas l'arôme. Assez de connaître les terpènes. assez de comprendre que qu certaines terpènes vous amènent un buzz plus cérébral. Euh, le goût, l'arôme, tout ça ensemble. Avec plusieurs euh, tests Lisez, lisez vos terpènes. Vous, vous allez voir que vous allez revoir une euh, similitude dans vos produits préférés. On va l'avoir. On va l'avoir. OK, le Blueberry, j'espère que la variété, c'est du Blueberry Sky. Donc, Blueberry Sky. On va aller voir ça rapidement là, sur les flits. Moi, j'ouvre le contenant immédiatement. Euh, oh! beaucoup de couleurs ici sur le site de Leafly j'ai des, euh, des opinions partagées sur la marque Spinach plusieurs abonnés sont indifférents et d'autres abonnés là, aiment beaucoup les produits Spinach à cause du prix 27$ euh, et les gens aiment vraiment un ou deux produits Spinach euh, ils ont leur préféré je trouve que spinach, là on a un peu de misère à le je trouve que les spinach ont quand même des, euh, des bonnes variétés. J'espère que c'est pas comme du bon Select qui nous met des variétés qu'on a hâte d'essayer. Ce c'est vraiment pas ça. Je juste de le déchirer. Ça en forme. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Y a-t-il un Nérolidol ou... Une terpène bizarre là-dessus là. là. Hmm. Myrcène, cariofilène, limonène. C'est des terpènes qu'on connaît beaucoup. Euh, Myrcène, c'est vraiment représenté avec le terreux. Cariofilène, euh, c'est vraiment large là. On a mis ça dans épicé, poivré. Et pour ce qui est du limonène, là, habituellement, c'est agrumes. Euh, donc sucré, fruité, les arômes naturels, fruité, bleuet. J'espère et puis sucré, euh, je l'ai déjà dit, sucré-fruité, ça se ressemble quand même un peu. Là. Ah, je trippe pas, man. Je ne trippe pas ben, ben. Euh, on va regarder ça de plus près à la caméra. On est de retour avec le Blueberry de Spinach. Euh, écoutez, euh, Cocotte danse. Euh, pour ce qui est de l'humidité, euh, je suis très très très satisfait pour l'humidité. Euh, côté givrage, euh, ce qu'on voit beaucoup de trichomes, regardez, c'est quand même bien. Euh, on se rappelle là, que c'est un produit à 27$. Euh, rapidement comme ça, à l'œil, j'aime bien ça si je peux me comparer avec les produits à 25$ de Dubon Select. Euh, Cocotte verte, cocotte verte, pas de tache de mauve, pas de tache d'orange. C'est pas.. Ça ressemble pas à du purple chitral non plus. Là, il n'y a pas de mauve. Bon, le chat qui veut participer, j'espère que vous l'avez entendu. Sinon, je donne un cave dans la vidéo de parler du chat. Si personne l'a entendu. Donc, pour ce qui est de la résine, est-ce que ça serait bon pour mettre ça sous une presse? Pas vraiment vraiment pas là euh, je suis pas sûr que si on met ça sous une presse qu'on va en retirer beaucoup de rosin ou de concentré donc euh, ordinaire ça se démarque pas est-ce que le buzz va se démarquer euh, je suis vraiment content là, que ce soit pas un produit à 30 32 35 dollars parce que je vous aurais dit que c'est trop cher à 27 dollars c'est qui, là? Avec qui qu'ils se battent? Avec les produits à 25, les produits à 30. Euh, on sait que les produits de souvenirs sont 25,90, 27,90. Mais vraiment, Winman elle aime trop souvenirs Je pense que souvenirs c'est dans une classe à part, euh, dans leur prix. Mais si on compare rapidement Spinach avec Namasté, Spinach avec Palmetto, Spinach avec du bon Select, Je pense que à la première impression comme ça euh, spinach n'est pas dans le champ ils sont bien là, euh, dans la compétition de ces euh, compagnies là ok on a assez parlé je pense que c'est le temps d'en fumer un. on est de retour avec le blueberry sky si vous aimez mieux le blue sky j'ai fait une recherche sur les fleas et c'est un mélange de deux variétés la variété de cannabis lsd Mélangé avec du Rocky Mountain Blueberry. Euh, je l'ai respiré encore. Je ne suis pas trop très convaincu là, de l'arôme. Euh, euh, J'ai pris le temps d'aller moucher pour être sûr. Peut-être un petit goût à peine de bleuet, mais vraiment lourd, euh, Vraiment minime. Euh, je l'allume tout de suite. Je ne suis pas convaincu par le look. 27$, euh, c'est correct, mais... Je pense pas réacheter de Blueberry Sky, même si je l'ai même pas fumé. Euh, juste à le sentir, c'est raison, C'est assez, c'est assez. Ça m'a coûté cher. 5, 5 spinach d'une shot. Boom! Parce que le monde me demandait as-tu fait des produits spinach Puis j'avais déjà reçu un cadeau de produits spinach, mais le contenant était ouvert, puis ça avait été trop sec. Vous vous rappelez quand Post Canada avait ouvert mon paquet Pas drôle ça. Ça sent même pas bon, man. C'est en train de brûler, ça sent pas bon. Je sais pas si vous l'avez essayé, le Blueberry Sky de Spinach. Dites-moi donc ce que vous en pensez dans les commentaires. Je trouve y a une, un goût genre euh, Shark Shock, là. C'est une terpène que, que je comprends pas qu'à passer, elle a pas été décrite dans le, le site de SQDC. Oh mon dieu, je me demande s'il y a plein d'erreurs dans ce site internet-là, mon ami. Là. Oh, oh, je me demande s'il y a des erreurs là-dedans. Là. Sucré, fruité. Ils mettent même pas d'arômes épicés, ou de, de, de marde, ou de marais, ou de, de, de pourriture. Sucré-fruité, c'est super bon. Fruité-sucré, tu sais. Ah oh ouais? C'est pas dégueulasse, mais je ne l'aime pas j'aime pas ça je le goûte pas vraiment le blueberry euh, fruit... qu'est-ce que je goûte c'est un genre de, de terpène qu'on voit rarement là, genre Nero ou je sais pas trop quoi là c'est Plus fâché que déçu. Pourquoi je suis fâché? Parce qu'avant d'acheter un produit, tu lis la description sucré, fruité, bleuet, blueberry. Il me semble que tu t'en vas dans une direction. Là, tu, sais, là, tu goûtes à ça, puis c'est pas ça que ça goûte, tu comprends-tu? C'est ça qui me fâche. Il n'y a pas personne qui fait des plaintes ou, ou la description est pas bonne ou. Même la compagnie Spinach, je ne sais pas s'ils vérifient ce que les provinces écrivent, ils ne doivent pas avoir le temps. Il faut payer un, un employé 40 heures par semaine. Euh, Aujourd'hui, vérifiez les sites de la SQDC et des autres provinces, OCS, l'Ontario Cannabis Store. Vérifie s'ils écrivent les bonnes terpènes. Non, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de checker ça. Là. Ils ne peuvent pas commencer à checker ce que le monde fait. Ils en ont assez à faire eux-mêmes. Il faut qu'ils vendent du cannabis à eux C'est ça leur affaire. Là. Avant d'essayer un produit spinach, je te conseille fortement de regarder les autres vidéos, Winman. J'en ai quatre autres à faire. Euh, je ne peux pas croire que dans les quatre autres, j'en aura pas un autre que je vais aimer plus que celui-là. Écoutez, spinach, là, ils vont très fort avec des, des, des compagnies, des marques. Excusez-moi, pas des compagnies, pas des marques. Spinach, je trouve qu'ils ont bien visé, ils ont bien euh, choisi leur variété. C'est des variétés qu'on qu connaît un peu euh, de nom. Euh, quand on pense ici là, au White Widow, il y en a déjà à l'ESQDC. C'est une variété quand même euh, assez vieille, C'est pas une nouvelle variété. Euh, White Widow a quand même euh, fait ses preuves. J'imagine qu'il doit gagner des prix. Euh, le Rockstar Cush, tout ce qui est Cush, hein, on aime ça à l'oreille. Rockstar, on a connu ça avec Grill. On a connu ça aussi avec Soleil. Soleil, soleil, c'est dur à dire. Euh, le Sensi Star. Spinach ont sorti un Sensi Star. J'ai toujours été déçu des Sensi Star à la SQDC. On a fait le Sensi Star, je crois, avec Namasté. Le Sensi Star. Il y avait-tu un Sensi Star avec Aurora, puis il était euh, discontinué? J'ai essayé deux, trois Sensi Star. Même un abonné m'a envoyé du Sensi Star. Je ne sais pas si j'ai essayé le Sensi Star de 7 Arc Il y en a. Il y en a en masse. Et puis, un autre produit de spinach qui s'appelle diesel. Donc, diesel, là, euh, ça, ça se rapproche, de gazi, diesel, couche. C'est tous des arômes qui qu qu se ressemblent, qu'on aime. Euh, variété diesel. Donc, vraiment, attendez. Je pense pas que vous allez tomber en amour avec le blueberry. Je pense pas que ça va devenir votre variété préférée. Euh, puis, ceux qui se demandent, euh, Peace Natural, est-ce qu'ils font seulement... Spinach, non, c'est eux aussi qui font Cove, C-O-V-E avec leurs trois produits qui commencent avec la lettre R je comprends pas le marketing hein? le Rest Reserve de Cove le Rise Reserve de Cove et le Revive Reserve de Cove donc Peace Natural euh, ont leur façon de faire donc euh, écoutez là Peace Natural ils ont sorti Cove puis là ils donnent Rest Reserve Rise Reserve Revive Reserve des noms bizarres puis la variété à l'intérieur mais ben, c'est des noms différents que Rest Reserve comme euh, le Rest Reserve c'est du Pink Kush mélangé je suis plus vite que l'ordinateur euh, mélangé avec du Boba Kush donc Pink Kush avec du Boba Kush c'est le Rest Reserve écoutez ça je vais regarder ça pour une autre vidéo alors je suis obligé de vous le dire là le Rest Reserve, je l'ai réacheté par erreur. C'était la première fois de ma vie que j'achetais un produit de la SQDC pour faire une review, faire une vidéo. Puis, je l'avais déjà acheté. Euh, et puis, le Rest Reserve, je l'ai refumé. Puis, il est meilleur que la première fois. Euh, ça goûte le pink couche, boba couche. Mais attendez, attendez, s'il vous plaît. Très, très léger. Quand j'ai commencé Winman, il y a deux ans. Euh, tout le monde pensait que l'irradiation du cannabis brisait le goût, est-ce qu'on en est convaincu? Peut-être que non, plusieurs disent que ça n'a aucun rapport, donc on se demandait pourquoi que le cannabis, SQDC, il manquait de goût, il manquait de goût. Ben ça ici c'est un bel exemple avec le REST, Reserve un indica euh, que j'aime, que j'aime maintenant, mais 34 et 60, je viens de remarquer le prix. C'est comme un pink couche, mais 50% de goût. Tu sais, moitié, j'avais déjà dit ça dans une autre vidéo. Tu 50% moins de sel, là, 50% moins de sucre. Euh, ben, Je trouve que le Rest Reserve, c'est 50% moins de goût. c'est vraiment un plat. Mais on m'a suggéré euh, de le fumer dans mon Mighty, dans mon, euh, vapor, mon vape, mon vaporisateur pour euh, en goûter plus les terpènes, en, en, en retirer plus de, de, de, de, de bonheur à fumer mon rest reserve. Donc, si on revient au blueberry de spinach, écoutez, est-ce que je donne une note de passage? À cause du prix, 27$, euh, cocotte, bonne humidité, pas de feuilles, pas de fond de sac, euh, c'est pas résineux, est-ce que c'est important pour moi? La résine, absolument, c'est un gage, c'est-à-dire que c'est de la bonne qualité. En général, j'imagine, répondre non à cette question-là, est-ce qu'un la... est qu cannabis résineux veut dire que c'est meilleur qu'un autre cannabis? Ou c'est seulement la variété que telle variété, c'est pas résineux, comme le M39, c'est pas résineux, sauf que le M39, c'est pas trop bon non plus. Ça, il faudrait que je vérifie là-dessus. Est-ce qu'un cannabis avec plus de résine est de meilleure qualité? Hein, est-ce qu'il y a plus de goût est-ce qu'il y a plus de buzz J'ai le goût de dire oui, mais il faut faire ses devoirs. OK, euh, 6 sur 10, note de passage sur les fesses. Euh, parce qu'on goûte pas assez le Blueberry. Euh, c'est ça, c'est un peu une, une fausse indication. 5.5, je, je ne fais pas passer le Blueberry. Euh, tu achètes le Blueberry, tu, tu, tu veux que ça goûte le blueberry tu lis que c'est fruité, tu lis que c'est sucré. Je sais pas, je sais pas. Pour ce qui est du buzz, tu vas me dire, hey, dis-moi le buzz, dis-moi le buzz. Le joint, je suis rendu à moitié. Euh, ça doit être euh, hybride. Hybride. On va dire à la moitié. Euh... Il apaise. Il calme un peu. Euh... Mais à un moment donné, un joint. Euh... Il y a un minimum à euh, ce qui buzz. Il, faut... Il y a un minimum. Mais c'est pas nécessairement plus cérébral ou plus euh, physique. C'est un petit peu physique. Mais euh... c'est pas ça que ça va. C'est pas ça qui va t'arrêter dans une journée. Là. 18,5 habituellement, on. Absolument, absolument, il me semble c'est mieux que ça. C'est mieux que ça. Donc, 27$, euh, j'y vais avec mes produits souvenirs. Euh, le GG1, va, va voir la vidéo, tu sais, c'est pas mon préféré des trois souvenirs, le GG1. Oh, oui, GG1, GG4, Kemdog, les trois produits souvenirs. Je me suis su, là. Alright, on arrête ça là, je vais finir mon Blueberry Sky, euh, ça appartient à Chronos Group, le symbole c'est C-R-O-N, donc euh, allez voir ça, Chronos Group Stock, s si vous voulez voir l'évolution du prix de l'action, l'action est présentement là, à 10$. Et 97 sous. Donc, si ça vous intéresse. Moi, je vais passer mon tour. Euh... donc, on s'est là-dessus. J'ai goût de vous en dire d'autres, de vous dire plus de choses, mais je pense qu'on a fait le tour. 5.5, Blueberry Sky, ça goûte pas de bleuets, 27 dollars. Euh, dominante, Myrcène, pourtant, ça goûte pas vraiment terreux. Ça goûte quoi, finalement? Qu Qu'est-ce que ça goûte? Ça goûte quoi, ça? <coughs> Ça goûte un genre de.. Un genre de shark shock. Shark shock euh, meilleur. Shark shock, ça, ça, C'est le goût de ça, là. Ouf. Shark shock d'exo. Hein? Alright. Pas sûr que ça les des pouces cette vidéo-là. Je te laisse là-dessus. Peace. Va sur mon Instagram. Va t'abonner. Mets des commentaires. Weedman est là pour rester. Je vais te parler du buzz, euh, écoute, euh, j'ai vraiment hâte d'essayer les autres produits de Spinach. Euh, j'ai pas vraiment aimé le goût là, du Blueberry euh, Sky, Blueberry, de Spinach. Mais le buzz, euh, c'est bien. Euh, ça a commencé un peu dans le corps, puis ça l'a été dans la tête après. Euh, c'est vraiment un hybride, puis presque un hybride, peut-être un petit peu Sativa quasiment, là. Au début, je pensais peut-être un hybride euh, plus indica, plus le corps. Là, mais plus que ça continue, je pense que c'est plus là, buzz, plus dans la tête, cérébrale. Mais vraiment hybride, le corps aussi. Mais je suis curieux de voir les autres produits, là, Spinach. Alright, ciao.